O assim da Silva, o, senhor, o, senhor, o, senhor, o senhor. Conseil est ouvert, on écoute, celui qui a le bâton de parole, et les gêneurs seront exclus au bout de trois avertissements le, euh, le tour météo. Ceux qui sont satisfaits font le soleil du doigt, doigt écarté. Et ceux qui sont moyennement satisfaits font le nuage point fermé. Ceux qui ne sont pas du tout satisfaits font le nuage, euh, font la climat vers le bas. Bah moi je suis assez satisfaite parce que euh, dans, dans oh, la cantine, à la création de la cantine, euh, on n'a pas le droit aux ballons alors qu'avant ouais, on a le droit et je comprends pas trop en fait. Ce qui me bon c'est qu'en fait, Claudine m'a expliqué, c'est parce que la M13 quand ça ta tape sur les vitres, ça fait trop de bruit. Monsieur Cornet, il a dit c'était parce que si on se prenait dans la tête, ça faisait mal. Moi je suis d'accord avec Lila, les ballons on peut, on peut les recevoir euh, quelque part et puis sans perdre l'esprit, puis sans se rendre compte. Oui, mais moi en fait ma demande c'est aussi euh, d'avoir de, des euh, ballons qui ne sont pas durs. Ils sont mous et utilisables, comme euh, Romaine euh, l'avait amené euh, une fois. Elle avait amené euh, un ballon mou et une ballon Moi, on avait Moi j'ai une idée, c'est qu'on prenne des. qu'on achète des ballons durs puis qu'après euh, on les dégonfle un peu pour comme ça euh, on les jouer. Donc, obligé que tout le monde en achète. Et puis il faut simplement, euh, si on ne veut pas les dégonfler, mais en acheter des mous. Mais euh, Rebecca, le problème c'est que nous on veut des ballons durs parce que les mous ils volent. Quand on, veut, quand on veut tirer dedans, ils volent, alors que les durs, ils restent par terre, on c'est mieux. Il y, y a moins de ballons qui passent de l'autre côté. Euh, je lui ai demandé euh, que si, si je dégonflais mon, mon ballon, bah, est-ce que je pourrais le prendre. En fait, il a dit non parce que ce qu'il gênait, c'était mmh. la matière. Il fallait pas de ballon en cuir. Mmh. Donc je ne vois pas, pas des de ballons euh, qui ne sont pas en cuir et qui sont durs à la fois. Alors, si je comprends bien, il ne faut pas de ballons légers parce qu'ils s'envolent, d'accord Alors, tu disais ballons durs, mais c'est plutôt des ballons lourds qu'ils ne s'envolent pas. Je ah, ne crois pas que ce soit, ça vienne plus de la matière. Peut-être que là, il faut que vous trouviez une solution ou une proposition que vous puissiez faire euh, à, à, au directeur pour euh, voir ce qu'il en pense et en rediscuter avec lui. Alors, il y a eu aussi une proposition d'acheter des ballons. pour arriver à trouver une solution ou, ou alors le reporter peut-être au prochain conseil, etc. Vous porter au prochain conseil Décision du de dernier conseil On arrête la vente de sous vert jeudi. dernier, euh, Lila, Maîtresse et moi, nous avons on a calculé la vente euh, des sous et des petits livres. Ils ont 300, euh, 300 euros et 90 centimes. Organiser le marché des connaissances pour la fête la 13, des moyennes... Les grandes sections du demandent un parcours. Il que tout le monde Un jour, un jour où tout le monde va avoir un grand temps et va le parcours et qu'on J'ai une trouver ce que je dire et moi je suis d'accord mmh. avec... Mmh. L'idée de, de Romaine, qu'on euh, planche la main euh, dans la farine et qu'on mette un euh, objet à, à retrouver. Euh, ben, moi, je propose une autre euh, activité. C'est la pêche aux jouets. Ben, on a une bassine, il euh, y a des jouets et on les enveloppe euh, de journaux. On avec, avec euh, un, une sorte de ficelle comme la pêche au canard. Moi, euh, je trouve suis... que c'est quand même une bonne idée, l'idée d'Isa Marie faire un tableau et chacun mettre ses sans... idées parce que là on n'a pas forcément toutes les idées qui nous viennent à l'esprit. qui sont satisfaits de l'idée d'Elisa-Marie, de faire une grande affiche et que tout le monde mette ses idées de la parcours. Et ceux qui sont d'accord avec l'idée de Romane, de mettre une euh, vacine de farine et trouver euh, d'eau et de farine. Non, j'ai dit non pour l'eau. Mmh. Ah, j'ai dit non, j'ai dit plusieurs fois, j'insiste. Bah, que la farine ait trouvé euh, quelque chose euh, dedans. La, main de la majorité. Et euh, la pêche au, au jouets. On relie les décisions. mettent leur étiquette sous celle des autres arêtes. La maîtresse demandera aux autres classes pour la date du giga conseil. On vendra le reste des petits livres à la kermesse. On fera une grande affiche pour les idées du parcours. On mettra une bassine de farine pour retrouver un objet. On organisera une pêche aux jouets. Lila et Andrea feront le tableau pour le giga conseil. Les remerciements et les félicitations moi, je félicite Quentin parce qu'ils ont géré la conseil et Lise une ne fois pas parce qu'elle a géré le temps aussi. Et euh, je remercie Lisa euh, marie parce qu'elle euh, a trouvé une bonne idée pour la fin d'année et puis euh, grâce au tableau, ben, ben grâce au tableau, tu as trouvé comme idée euh, pour pouvoir tous mettre du, du, du, du nom. Allez, de, de tout. Je te remercie parce que tu m'as fait des tours de magie qu'on va faire demain. On va, faut faire euh, le, le tirage au sort pour ceux qui vont devenir euh, animatrice et euh, secrétaire. sera animatrice et Juliette secrétaire pour le prochain conseil. Le conseil est fermé.